Salut à tous, c'est Tips Iron, j'espère que vous avez à la pêche comme d'hab. Aujourd'hui, CDD DD63, réalisé par K Rose. Donc il est sur stand-off en FFA, il va nous faire un premier kill à gauche, il se retourne un deuxième. Il se retourne encore un troisième, et là il vient de respawn le quatrième pour la quad feed OS. Très belle quad feed OS en FFA, bien joué Kairos. Pour le fail, je vais vous demander de vous asseoir parce que vous allez halluciner. On est avec Tips Lay sur Noctown. Il dit, tiens, si j'allais regarder le couloir à droite et là. Oh Quoi d'une balle Headshot qui passe pas, les gars. Regardez bien, il y a les quatre têtes alignées et même le cinquième qui respawn au fond et qui allait sûrement s'aligner. Il tire, il a que la cola headshot. Je vous le remets au ralenti. Regardez bien, c'est sûrement un des plus gros fails de l'histoire de la tips. Quoi d'une balle headshot qui passe pas. Du coup, félicitations à toi, Laïs Tu possèdes désormais le sum intersidéral. <rire> voilà, en tout cas, ce CDD 63 est et maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, laissez-nous un j'aime, un petit commentaire et abonnez-vous, faites tourner, comme toujours, c'était Tipsyron, gardez la pêche, allez, salut tout le monde